J'ai troqué mes clics mes claques Contre des cloques et des flaques Un sac à dos pour oublier Qu'avant c'est toi qui me pesais Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne C'est ma peine, c'est ma peine Puisque la haine, oh ma route, oh ma peine oh Dieu que je l'aime Et tourne, tourne dans ma tête les images du long métrage, où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au oh, diable, toi et tes apôtres, oh, oh, je m'en vais. Ceux qui perdent sur mon front, couteau de pluie, gouteau de froid, tournent des ailes dans nos dents, l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes sont ma peine, ma peine, que la haine. Et mes larmes, mes larmes, oh Dieu que j'ai mal. Et tourne, tourne dans ma tête. Images du long des trains, Où tu es belle et moi la bête Et la bête n'est jamais ça Quand tu diras que c'est ma faute Que je n'ai jamais su t'aimer Au oh, diable toi et tes enfants oh, Je m'en vais Image du long métrage, Où tu es belle et moi la belle Et la belle n'est jamais ça Quand tu diras que c'est ma fente Que je n'ai jamais su t'aimer Au diable, toi et tes apentres